Alors, normalement, je suis en direct, je crois. J'ai pas encore le retour de YouTube. Ah, voilà, ça doit être bon là. Eh bien, bonjour à tous, plutôt bonsoir, vu qu'il est 19h. Euh, on est re, re, reparti avec cartographie de l'inconscient co euh, collectif, de l'inconscient humain. Cartographie de l'inconscient. Euh, le temps de me poser. Et je vais accueillir la première personne, qui pour l'instant est la seule. Donc on est là pour explorer euh, qu'est-ce que l'humain Quelles sont les profondeurs de l'humain euh, Comment se structure l'humain à des niveaux inconscients, à des niveaux profonds. On est là pour mettre le doigt sur euh, notre vérité personnelle, qu'elle soit faite d'ombre. Et elle est faite d'ombre, mais aussi faite de lumière. Et dans cette lumière et dans cette ombre, il y a plein d'informations de en tout genre. Plein de morceaux, plein de bouts de, euh, plein de, bouts de moi, plein de bouts d'ego qui... Euh, qui sont là pour s'exprimer. On est là pour vraiment aller toucher du doigt tout ça. Sans, sans concession, sans euh, sans, de manière directe, de manière la plus authentique possible. Donc voilà, on est, on est juste là pour ça. Alors... Salut à toi Thomas sur le chat de YouTube. Alors est-ce que ça fonctionne Oui, ça fonctionne parce que je vois le chat, mais j'ai pas de retour d'image. On m'entend bien Oui. Ok. Alors ça a l'air d'être bon. Je vais tout de suite accueillir du coup et eh bien Véronique. Si tu Bonsoir. veux bien activer la caméra ou pas. Selon ton... Euh, selon euh, ton non. Euh, pas de souci. Alors Alors, en fait, question. Euh, la question est... Euh, est-ce qu'on doit avoir forcément une question ou est-ce que tu peux me une dire... Question, que une question, dis... une situation, ce peu importe. Dans... Une question, une situation, quelque chose, en fait. En fait, euh, j'ai un sentiment euh, constant euh, d'insécurité. Et euh, je me demandais euh, d'où ça pouvait venir. Parce que j'ai Alors... la... le sentiment, mais je n'ai pas l'impression d'être en sécurité, en, en insécurité. Pardon. <rire> mais toi, tu as fait un joli lapsus. <rire> un lapsus révélateur. Ouais, et ah, c'est précisément pareil, tu avais à peine commencé de parler que j'avais déjà la même information que tu as dit pendant euh, pendant le lapsus. C'est que tu te sens constamment en insécurité. Mmh. Pour toi le monde est un repère de prédateurs euh, au masculin. Prédateur. Mmh. Euh, est, un, est un repère de requins dans lequel euh, tu, tu ne peux pas avoir ta place. Dans lequel euh, tu peux pas.. Euh, tu ne peux pas vivre en paix. Et il y a toujours cette.. Euh, Comment je peux vous dire ça Cette impression d'être en danger qui est constante. Et c'est parce que toi, tu poses victime. Tu poses cette énergie de victime dans ton quotidien, dans tes relations. Et tu refuses de montrer à quel point tu es aussi une prédatrice. Que tu es aussi la sauveuse. Pour parler, ah. de, ce... Mmh. Pour parler de ce triangle ouais, gros victime sauveur et du coup comme tu restes dans ton rôle de je ne peux pas agir sur le monde, parce que c'est ça le rôle de victime, c'est une impossibilité de réagir de s'imposer pas en écrasant quelqu'un pas en pas en prenant l'ascendant sur quelqu'un mais en t'imposant dans tes désirs dans tes envies, dans tes besoins, dans qu'est-ce que tu as envie de protéger en toi, dans qu'est-ce que tu as envie de.. de en fait tout ce pack-là, tu le, tu le.. tu le contiens à l'intérieur de toi. Tout ce qui est de l'ordre de je jaillis à l'extérieur, tu ne le.. Euh, tu le mets de côté. Tu dois toujours rester dans ta sphère intérieure, jamais euh, jamais trop à l'extérieur que tu est ce que ça résonne pour toi euh, oui. c'est à dire que je c'est vrai que je j'aime bien être toute seule et de plus en plus être seule quoi ouais ouais, ouais les autres me en fait. <rire> mais les derrière les autres t'agacent, c'est les autres te font peur oui oui c'est une peur ouais, certainement ouais. Ouais, ouais. alors il y a mon micro qui c'est désolé y a mon micro qui se barre en fait <rire> euh stable, donc je vais essayer de réparer ça deux minutes. Désolé. Non, non, vas-y, je t'en prie. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Voilà, ça doit être moins bon. ouais, comme bon. Donc, ouais, tu... Après, c'est vrai, oui, que les autres me font peur, effectivement, mais... Euh... Et je comprends pas pourquoi. Euh, T'as peur de tes propres pulsions Je le montre pas. Pulsions. T'as... L'humain est un animal sauvage pour toi. L'humain est, est, mmh. est un animal sauvage dont tu dois te méfier absolument. Mmh. Et tu n'as pas cette possibilité euh, d'aller au-delà de tes pulsions. Tu ne peux pas esquiver tes propres pulsions en fait. Ce n'est pas possible. tu entends par mes pulsions en fait tout Je... ce qui est euh, tout ce qui n'est pas du l'ordre du, euh, tout ce qui n'est pas rationnel en fait tout ce qui est hors mental mmh. tout ce qui est hors mental tu ne peux pas Le, euh, tu ne peux pas le contrôler pour toi il y, y a une forme de pulsion incontrôlable qui est là, qui est présente et tu souhaiterais la voir disparaître, si je résume. Tu souhaiterais la voir disparaître de manière totale, de manière inconditionnelle, de manière absolue, et que tu n'aies plus jamais affaire à tes propres pulsions, à des choses qui sortent de ton contrôle en fait. Parce que qui dit pulsion dit « je suis un animal ». Qui dit pulsion dit « je ne suis plus, je ne suis plus capable de contrôler, de rationaliser ». Ouais. Et tout ça, ça, ça, ça, met ta, ça met ta structure en incohérence, si tu vois. Il y a une incohérence parce que tu te, au fond, il y a une partie de toi qui se sait être fait de pulsions, comme tout être humain, en fait. Et en même temps, tu souhaites oublier tes pulsions. C'est pour ça que tu projettes ce jeu à l'extérieur. C'est pour ça que tu projettes ce, ce jeu de j'ai peur de l'humain, j'ai peur des autres, je ne veux pas avoir affaire aux humains et que tu, tu projettes ça à l'extérieur euh, ouais c'est pas que j'ai pas envie d'avoir affaire aux humains hein. c'est euh... je suis toujours déçue par les autres en fait mais même là dedans en fait tu me dis décevoir ta... bon, le retour d'énergie que j'en ai c'est euh, j'ai peur de l'humain et donc tu restes sur la réserve, mmh. tu restes toujours dans un, comme si tu t'écris tu, tu une, une forme de bulle, euh, une forme de bulle dans le mail, dans le, euh, pff, une forme de, de bulle dans, le, dans laquelle tu, tu refuses de rentrer en contact avec l'autre. Parce que si tu commences à rentrer en contact avec une autre personne, ça va révéler de toi des choses que tu n'avais pas prévues. Que tu, que tu ne peux pas contrôler. Et donc, je retombe sur des pulsions. Mmh. Sur des émotions hyper primaires, sur des émotions hyper euh, brutes de décoffrage, j'ai envie de dire, si tu veux, pour, pour mettre un autre mot que pulsion. Ouais. Et il y a quelque chose qui t'est effrayé de toi-même. Tu es effrayé de ta propre nature, de tes propres pulsions, de tes propres émotions profondes. Pas du tout <rire> j'ai envie de dire je non, je. qu'est ce bon, qui te je... fait dire non en fait bah, je suis pas du tout effrayée de, de mes pulsions hein. je... après rentrer en contact avec les autres je le fais il n'y a pas de souci euh... mais euh, c'est vrai que je me suis créé une bulle parce que les autres magas me... dans le fait qu'ils bah, me déçoivent parce qu'ils finissent toujours par euh... Ils pensent qu'à eux en fait. Donc, euh, ouais, je trouve ça assez inintéressant d'avoir affaire à des gens qui pensent qu'à eux. Est ce n'est pas parti... par rapport à, à des pulsions. Je... Tu es parti pas... sur le j'ai peur des autres, on est d'accord euh, Oui, c'est certainement une forme de peur. Euh... C'est ce que tu m'as dit en fait. Oui, tu t'es oui, amené je... avec ce sujet. Ouais, tu m'as ouais. dit j'ai peur des autres. Ouais. J'ai été touché en toi ce le côté où tu te renfermes. Ouais. Et, et, et, et je touche du doigt le, ce, cette, ce, cette, ce contenu, comme si tu te contenais toi-même. Tu contiens des choses à l'intérieur de toi. Et lorsque je touche ces aspects-là, il y a, y, a, y a vraiment ce côté des émotions profondes, un bouillonnement profond donc j'en retombe sur les pulsions, mmh. euh, qui est là et que tu refuses d'exprimer. Donc j'en déduis que ta stratégie, c'est de ne pas avoir affaire aux autres personnes, parce que, en fait, si tu vas, euh, si tu as affaire à, aux autres personnes de manière appuyée, en fait, de manière appuyée, ça veut dire que, eux ils rentrent dans ton intimité, donc à l'intérieur de toi, et toi tu rentres dans la leur, donc s'il y a connexion véritable, là tu ne vas plus pouvoir contrôler les pulsions, les émotions profondes, et tu vas bien devoir les dégueuler sur quelqu'un. Mmh. Toute ta déception, derrière il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a une envie, euh, une, une, un désir caché de révéler qui tu es, Comme si tu voulais exploser tel un feu d'artifice. Ok. Et quel est l'espace que tu te donnes en fait pour euh, exprimer ça Quel est l'espace que tu te que tu te euh, tu te donnes pour exprimer ces émotions, cette déception, cette colère que je touche Après, peu importe que tu en aies conscience ou pas. Mmh. Ben, je dirais aucun aucun en fait. et c'est là où tu réprimes tous ces élans spontanés parce que l'être humain est un être irrationnel par nature par oui non mais c'est vrai oui, je commence à comprendre effectivement ce que tu veux dire mmh. un, tu es un être irrationnel par nature sauf que ta rationalité elle est là à te dire mais en fait contiens toi ne dis rien ne trouve pas de, de lieu d'expression d'espace d'expression dans lequel tu puisses toi te, te, te, te, en fait, déposer ses fardeaux. Ah oui, d'accord. Il est là, le point. c'est mmh. Qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir... Euh, Qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir, toi, lâcher la pression, parce que c'était vraiment comme si tu étais à 20 000 lieux sous les mers. Tu as une pression énorme et tu refuses de... Oui. Euh, de lâcher le morceau. Oui, c'est-à-dire moi je vais lâcher par la, par l'écriture, par la peinture. Voilà. Euh, quoi. Mais toujours seul avec toi-même. C'est pour ça que tu. Oui, fais. tout à fait, oui. Mais en fait, les autres, euh, ouais. enfin, moi le, je vois. Tu les, attends que les, les gens, autres acceptent qui tu es de manière inconditionnelle, alors que c'est pas possible. Bah, ils ne me, me non connaissent non pas de toute façon, parce que je ne me révèle pas. Mais tu te, enfin pour moi tu te, je vais prendre le truc à l'envers. Tu ne te <rire> révèles pas parce que justement. Tu sais très bien que les autres ne peuvent pas totalement t'accepter inconditionnellement parce que c'est pas possible. C'est comme toi, tu es un être humain, tu peux pas tout accepter inconditionnellement. Mmh. Et donc tu utilises cette, cette, cette, ce facteur, cette raison, pour toujours rester seul avec toi-même. Toujours, toujours, toujours seul avec toi-même. Ouais. Sans, euh, sans être réellement au contact de l'autre. Parce que si tu rentres réellement au contact de l'autre, L'autre va réagir, et si l'autre réagit, toi tu vas réagir. Et donc tu vas aller vers quelque chose qui n'est pas contrôlable par ton ouais, ok. Mmh. Et donc tu refuses le jeu de la vie. Tu refuses totalement ce jeu de la vie. Ce jeu, est, cette danse qu'est la relation à l'autre. Euh, parce que tu n'es pas accepté t'es euh, la pauvre petite fille qui est rejetée de... Euh, qui est rejetée. Qui n'a pas... Qui ne trouve pas un point d'appui, un repère assez puissant à l'extérieur pour la rassurer. Pour être une épaule, une béquille plus ou moins temporaire, plus ou moins longue, qui... Lui elle lui permette d'avancer parce qu'elle est un peu blessée. Mmh. Et donc, tu as fondamentalement... En fait, tu n'as du coup, tu n'as fondamental... fondamentalement pardon, pas confiance en l'autre. Tu ah, n'as fondamentalement clair. pas confiance en ouais. ce qui est capable de produire quelqu'un parce que tu vois le monde comme étant un repère de requins. Mmh. Non, c'est vrai. Je... Je me méfie de tout le monde. Mmh. Et c'est une c'est une voie d'extinction pour toi si tu veux si vraiment je résume c'est une voie euh, c'est c'est vraiment tu t'es des dinosaures et il y a la il la météorite qui va bientôt arriver en fait t'es en train de t'éteindre mmh. parce que tu à chaque fois qu'il y a une once de flamme une même une petite braise qui commence et donc le feu de la liberté, vraiment, il y a un, un vent de liberté qui souffle en toi et qui attise ces braises-là, ces braises du désir, ces braises de besoins profonds, ces braises de pulsion, et qui te pousse à les, les, à les exprimer vraiment de tout ton cœur, de toutes tes tripes, au degré où tu peux, avec les limites que tu peux aussi, évidemment. Eh bien, euh, tu fais en sorte, tu mets ta cloche et tu étouffes. Tu ouais. t'étouffes. Littéralement. Ouais. Et il y a énormément, ça, ça me renvoie vraiment, ça, ça fait énormément écho avec ce que je vis personnellement. Mm -hmm. C'est cette manière qu'on a de, de vraiment toujours se mettre de côté. Cette manière qu'on a de toujours, toujours, toujours, en fait, de ne jamais être là pour soi. Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi une autre chose que je touche, c'est cette incapacité à voir que tu es aussi... Comment je pourrais dire Que tu es... tu peux que, En fait, ce qui te fait peur chez les autres, ou ce qui te répugne chez les autres, est en toi. Mmh. Parce que tu sais que tu es capable de la même intensité. Ce pas une question que ce que fait une personne est bonne ou est bon ou mauvais. C'est que tu es capable de la même intensité, du même investissement dans une relation. Et ça, c'est difficile à entendre pour ta structure. D'accord. Et la clé de résolution, ce serait quoi, du coup La clé de résolution, c'est... Euh... J'aurais presque, presque, vraiment presque envie de te dire, sois égoïste un peu. Ah ouais, mais Et... ça, c'est compliqué. Oui. Eh oui, mais c'est bien pour ça que c'est compliqué ça, de compliqué. le voir chez les autres. Oui, ouais. Ouais. Parce que pourquoi le monde est un miroir... Le monde, le... enfin, du coup, la matière est un miroir... Et le reflet dans un miroir. Donc tout ce que tu y vois est créé par ton regard. Parce que comme, tu... comme lorsque tu te regardes dans, la... dans le miroir chaque matin... Eh ben, si toi tu fais une grimace, eh ben le reflet va faire une grimace. Et donc si je complexifie un peu, on, si on complexifie un peu, on peut dire que la matière est le reflet dans le miroir. Et que euh, si tu vois une grimace à l'extérieur, donc si tu vois le reflet qui, fait, qui lève la main gauche, qui essaye de te frapper, qui te crie dessus, qui fait une grimace, qui te prend dans les bras, c'est parce que toi tu as différents niveaux de choix qui font une grimace, essayent de te taper, euh, te prennent dans les bras, etc. etc. Ouais, ouais. Et donc, tous les niveaux de choix que tu as, tous les besoins que tu as, inconscient, du coup, parce que tu ne les mets pas en lumière, tu ne vas pas voir ce que c'est, c'est sûr, eh ben, se retrouvent en puissance dix mille à l'extérieur parce qu'il euh, y a un élan naturel de la vie de... Euh, comment je pourrais dire ça de se regarder, de se reconnaître, de s'embrasser. Et que toi, tu es juste en train de te, de te martyriser et te, de, de te mettre au banc des accusés. Mmh. Et non, tu ne te laisses jamais, jamais, jamais tranquille. À aucun moment, tu te laisses tranquille. À aucun moment, tu n'es là pour toi. Je grossis le trait, mais... Oui, non, mais c'est vrai. Mmh. C'est parce que là, il y, y a une... J'ai envie de dire euh, une urgence. Il n'y a jamais vraiment d'urgence, en fait. Euh... Tu t as tout le temps et en même temps, le choix t'appartient à chaque instant. Voilà ce qui est plus juste de dire. Oui, non, mais ça, c'est sûr. C'est euh, chacun qui fait ses choix. Hein. Mm -hmm. Tu n'as pas besoin de... Comme le dit Pascal, et c'est très juste, hein. euh... Pour être avec toi, tu t'extrais du monde. Pour être libre, tu t'extrais du monde. Pour te sentir en sécurité, tu t'extrais du monde. Ouais. Sauf que petit à petit, ça éteint tes flammes. Petit à petit, ça te... Ça étouffe tes désirs. Et je sens un appel en toi à explorer ce qui te fait te sentir libre. Si le fait de te sentir libre fondamentalement, donc dans un bien-être, c'est de t'extraire, bah extrais-toi. Mais si tu sens un élan vers l'autre, que cet élan soit positif, que cet élan soit négatif, vas-y. Même si c'est pour te euh, fighter euh, euh, <rire> avec euh, avec la voisine ou le voisin. Oui, oh ben, ouais. mmh, d'accord. Ouais. J'aime pas la violence, donc euh, non. <rire> enfin, viol c'est pas forcément être dans une violence, c'est toi exprimer bah ouais, le mécontentement que tu as, la déception que tu as et dont tu as parlé, la colère que tu as. Mais il y a plein de manières d'exprimer une colère, une frustration, une joie. Il y en a oui, plein. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que. N mais toi, fais-le en compagnie pas, ouais. des autres. Mmh. Mmh. Donc, trouve-toi un. Un, un, une personne ressource, un groupe ressource, un, en fait un, une condition à l'expression, un environnement à l'expression de tes besoins, à l'expression de ce feu. Oui. Bon, très bien. Voilà ce que je peux dire pour... Euh, ben, merci voilà. beaucoup Samuel. Avec plaisir. Passez une vais bonne soirée. cogiter là-dessus. <rire> <rire> bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Alors, il bah, n'y a plus personne en fait. Ma soirée est terminée. Je pense que ça aurait été le live le plus long de l'histoire euh, de, euh, de cartographie de l'inconscient. Écoutez, ça fait bizarre de terminer à cette heure-ci. Euh, alors, les prochains, les prochains événements. Le... Vendredi 15, donc ce sera euh, Ah non, là je suis en avril, pardon, on est en mars. Le vendredi 18, soirée partage et parole libre. Le dimanche 6, le dimanche 20, pardon, euh, atelier collectif Chirurgie Informationnelle. Et le euh, vendredi 25, ce sera euh, une conférence vivre le changement. Euh, sur bah, Ça s'enracine, c'est une conférence qui s'enracine sur les, sur, les, sur les énergies du moment Donc le sujet de la conférence, c'est une conférence surprise si, euh, si tu veux Le sujet de la conférence n'est jamais déterminé à l'avance Je ne sais pas ce qu'il va y avoir, je ne sais pas quelles seront les clés, je ne sais pas quel sera le sujet Je ne sais pas quelles seront les questions ou, euh, ou euh, les, les, les situations des gens En gros, la première partie de la conférence c'est euh, je fais jouer les gens donc on passe par la matière pour aller connecter des infos pour que la structure commence à se euh, mettre en branle et en fait à on va dire débloquer, euh, dénouer les blocages inconscients par rapport, au, par rapport au sujet. Ensuite en deuxième partie de soirée, en deuxième partie de conférence, euh, je commence à verbaliser des informations qui transitent dans le groupe. Donc là par la parole. Et ensuite en troisième partie j'exprime un sujet, les personnes me posent leurs questions. Ou, euh, enfin, question, situation, et je donne des clés concrètes aux gens pour, euh, pour, par rapport à leur, à, leur, à leur thématique. Donc, ça coûte 57 euros, c'est de 19h à 22h. Euh, pour celles et ceux qui seraient intéressés, euh, toutes les informations sont sur mon site internet samuelannibal.com. Donc, euh, voilà. Quoi d'autre Si vous êtes toujours intéressé pour les mails, donc normalement, alors oui, les mails, les mails privés, donc je vois qu'il y a de moins en moins de personnes au webinaire. Euh, donc je suppose que soit les gens euh, ont la flemme, soit les gens ne savent pas où se trouvent les liens. Euh, les liens euh, sont tout en bas de la page pour euh, l'inscription, pour euh, les liens Zoom. Sont dans la description du euh, les liens des web zoom des webinaires sont dans la description du mail tout en bas j'ai marqué en gros webinaire et euh, il y a des liens donc il faut cliquer il fallait cliquer dessus euh, quoi dire d'autre est-ce qu'il y a d'autres nouvelles oui alors j'ai quand même décidé de mettre un thème euh, au stage en ligne. Normalement, j'avais dit qu'il n'y avait, avait plus de thème aussi pour les stages. Mais finalement, ça m'a dit l'inverse. Donc, je suis, je suis l'intuition. Je suis ce flot d'informations. En gros, il euh, y aura un stage en ligne le 22, 23 et 24 avril. Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche. Autour du thème, euh, trouver ses motivations profondes et euh, connecter son chemin de vie. Donc un, ce sera un stage en ligne sur trois jours, ça coûte 330 euros. Sachant qu'il y aura une réduction, je ne sais pas de combien, il y aura un tarif préférentiel pour les abonnés des mails. Là encore ce sera un lien dans mes mails, donc euh, faites attention aux mails, euh, etc. etc. Euh, donc voilà, et sinon le, stage, le premier stage de l'année en mai. Le stage euh, jeu en forêt, ce sera à Lacano Océan. Et euh, il y a une réduction, au lieu de 300 euros pour 3 jours, ça va coûter 250 euros pour euh, les abonnés du stade du, des mails. Donc vous voyez, je, je mets énormément de, de cœur et d'ouvrage à motiver les gens à venir par mail. Euh, parce que c'est là que tout se passe maintenant. Si vous voulez vraiment... Donc je, vais faire en, je vais faire un effort de, ma, de, de mon côté, parce qu'il y, y a bien un truc, s'il n'y a, euh, a plus personne sur mes webinaires, euh, c'est qu'il y a forcément euh, une... Euh, c'est à 100% de ma faute de mon, de mon côté, et à 100% de votre faute de votre côté. Donc de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de... Euh, de mettre le, les liens des webinaires euh, les liens zoom des webinaires de manière euh, beaucoup plus euh, explicite que je, peux, que, que je le fais maintenant euh, et et pour vous bah <rire> de regarder mieux peut-être j'en sais rien Moi, je, mais en tout cas je vais vraiment faire un effort pour, euh, pour euh, que ce soit plus clair sachant que Thomas c'est pas sur mon site internet que c'est euh, que les liens zoom sont c'est sur les mails privés que j'envoie donc je sais pas si tu es inscrit euh, je sais pas si, si tu es inscrit au mail mais c'est pas sur le site internet c'est pas Thomas c'est pas sur le site internet c'est pas du tout sur le site internet quand tu vas sur mon site internet, il y a une rubrique mail privé et webinaire, et tu mets ton mail dans euh, là où il y a marqué inscription. Et lorsque tu t'inscris, une fois par j'envoie je, une fois, j'envoie une fois par semaine un mail, un mail avec euh, les liens, euh, les liens Zoom, etc., etc. Non, non, non, c'est pas que vous êtes tous cons, c'est que il y, y a aussi euh, 100% ma faute vu que je suis 100% responsable de mon expérience. Ça veut dire que 100% de ce qui se passe, c'est ma faute. Mais de votre côté, c'est pareil aussi. C'est une, euh, c'est 100% de, de responsabilité partagée. Euh, quoi d'autre bah Écoutez, je vais faire un effort pour, le, pour, le, pour la semaine prochaine. Euh, donc je fais toujours des séances privées, si ça vous intéresse. Hein. Il y a toujours des séances de claire information donc une heure, c'est 80 euros. Alors, c'est extrêmement... Euh, bref, une heure, c'est 80 euros. Pour la chirurgie informationnelle, De 1h30 euh, c'est 90 euros. Et les trois séances de chirurgie, de chirurgie informationnelle qui se passent sur, on va dire, un mois, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois tous les 10 jours, euh, c'est, euh, du coup, euh, les trois séances, c'est 200 euros. Donc si vous êtes intéressé, euh, n'hésitez pas à me euh, à m'envoyer euh, un mail Toujours via mon site internet samuelannibal.com. Euh, pour les personnes qui euh, n'envoient pas, qui ne reçoivent pas mes mails, que ce soit dans leur spam, donc euh, Erika, euh, Véronique, euh, etc., etc. n'hésitez ben, pas, envoyez-moi un mail, vu que euh, là, la soirée, euh, le, le, le, le webinaire termine maintenant. Euh, je vais aller voir. On est encore dans les horaires de bureau. Je vais aller voir ce que ça, euh, ce que ça donne. Donc euh, envoyez moi un mail. Dites moi, bon bah, euh, voilà mon adresse mail. J'ai pas reçu ton mail, euh, tant que vous avez vérifié dans les spams, etc, etc. Euh, voilà. Euh, sur ce. Je vous souhaite une bonne soirée, on voit pour les mails euh, tout de suite, et puis euh, à la semaine prochaine, j'espère qu'il y aura plus de monde quand même, parce que bon, il n'y a personne, il n'y a personne, hein. allez, ah bah oui c'est fini Elvira, il n'y a personne qui, pose des, qui vient et qui pose des questions, bon bah, bonne soirée à tous, salut.